Bonjour et bienvenue au Causerie District Campus UBO, des moments de partage entre des acteurs du territoire qui agissent en lien avec les transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales et numériques, et puis bah, des participants, des gens qui ont envie d'agir. Donc l'idée, c'est de donner des clés de compréhension, soit sur des sujets techniques ou alors de découvrir des initiatives qui peuvent inspirer et donner des idées pour agir. Ce soir, on a Elena Quérin du lieu dit qui va nous expliquer ben, qu'est-ce que c'est que le lieu dit, qu'est-ce qu'ils font euh, et euh, évoquer certains projets qui, qui ont pu être mis en œuvre. Et donc, euh, ça se passe en deux temps, un petit temps de 15-20 minutes de présentation donc, de la part d'Elena et puis ensuite, ça sera ouvert aux questions euh, du coup, des, des participants. Elena, du coup, je te passe la main. Ok, donc euh, moi, je m'appelle Elena, je suis arrivée au lieu dit il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, le lieu dit, c'est un collectif de structures, de structures enfin de, de l'économie sociale et solidaire brestoise euh, qui en fait se sont mises à travailler ensemble pour, euh, bah pour euh, travailler en faveur de la transition économique, écologique et sociale. Euh, pour, pour présenter rapidement nos structures membres, on a par exemple la recyclerie Un Peu d'Air qui travaille sur toute la question du réemploi, euh, mais aussi avec des personnes en insertion, qui a un, qui a un magasin aussi de, de vente d'objets de, de, de seconde main. Il y a aussi vers le jardin qui travaille sur toutes les questions d'agriculture urbaine, d'alimentation durable, qui travaille beaucoup avec les jardins partagés de Brest, mais aussi met en place les composteurs partagés sur Brest. Il y a aussi Brest à pied à vélo, donc BAPAV, qui travaille sur la question des mobilités douces et sur la promotion du vélo. Ils mettent en place une vélo école. Là récemment, ils ont sorti un, ils lancent un service de, de vélo, enfin comment on appelle ça de, de transport de vélo à la demande, en gros pour les personnes qui, qui sont qui n'ont pas la possibilité de se déplacer facilement, donc par exemple pour aller au marché, pour aller voir ses amis, pour pour tout simplement aller au médecin, enfin chez le médecin, voilà, c'est vraiment euh, euh, comment est-ce qu'on remplace un peu le taxi par le vélo, c'est sympa, et aussi comment on crée du lien social pour les personnes qui sont un peu isolées, euh, voilà, il il y a aussi le collectif pour une transition citoyenne. Euh, l'ADES, l'Association de développement de l'économie sociale et solidaire, qui travaille vraiment à la promotion de cette éco économie-là, de l'entrepreneuriat aussi euh, euh, social et solidaire. Ils, ils accompagnent au, portail, enfin, au montage de projets. Et ils, ils travaillent avec tout un tas de partenaires comme le TAC 29, qui est l'incubateur de projets économie sociale et solidaire sur Brest. Euh, voilà. On a aussi Mala Brest, qui est la maison de l'alimentation durable à Brest et qui travaille sur tous les enjeux de démocratie alimentaire et de l'alimentation durable. Euh, qui met en place par exemple des ateliers de cuisine, euh, des ateliers aussi pour, euh, pour discuter des produits de saison, enfin voilà, c'est vraiment tout plein de choses, des conférences, euh, ils ont vraiment une programmation très variée. Il y a aussi EOL, la monnaie locale, donc euh, du pays de Brest, euh, qui est une monnaie qui n'existe du coup, euh, qui n'est valable que sur le pays de Brest et qui permet de payer euh, à la place de payer en EOL, de, de payer en euros, pardon, on paye en EOL, donc c'est un euro est égal à un EOL, et en fait on ne peut les utiliser que au sein des commerces adhérents euh, d'EOL, qui du coup on signe une charte aussi des valeurs Enfin, c'est vraiment des structures qui ont des valeurs assez fortes que ce soit en termes de protection de l'environnement, d'économie locale euh, ou encore de, de, voilà, de, aussi de d'avoir une, une, une éthique aussi dans, dans la gestion des salariés, voilà, tout ce genre de choses. Euh, et l'idée, c'est qu'après, ces, ces commerçants ou ces producteurs-là qui sont payés en éol ne peuvent les utiliser qu'au sein du réseau. Donc, en fait, on, quand on paye en éol on s'assure aussi que la monnaie, elle reste circulée sur le territoire et qu'elle ne part pas dormir sur des comptes en banque puisque l'éol ne peut pas être placée en banque. <rire> voilà, ça, c'est quelque chose comme ça. Euh, sinon, j'en oublie certains. Oui, il y a les Petits Débrouillards et euh, les Fab -Labs du Ponant. Euh, les Petits Débrouillards, c'est une, une association qui est... Euh, carrément national, euh, qui travaille sur les questions d'éducation populaire, d'éducation à, à la science, à l'environnement, mais aussi au numérique. Et ils ont monté un Lab qui s'appelle les Fabriques du Ponant euh, sur Brest. Et euh, voilà, c'est vraiment chouette. Donc, euh, donc ça fait écho aussi au travail que, font, euh, que fait l'UB Open Factory. Ils travaillent d'ailleurs les petits débrouillards et l'UB Open Factory, ils montent euh, tous les ans un, un hackathon qui s'appelle le Super Brest, auquel on participe demain d'ailleurs. Voilà. Euh, je crois que j'ai à peu près tout, euh, tout présenté. J'ai dû en oublier un ou deux. Ah oui, les partageurs. Je pense aux partageurs. Le partageur, c'est une association de citoyens qui se sont regroupés pour mettre en place une partageothèque sur Brest. Euh, du coup, l'idée de la partageothèque, c'est de pouvoir partager gratuitement euh, euh, des appareils type appareil raclette. Euh, ah oui, euh, appareil à raclette, euh, des, des, je sais pas, une perceuse, une visseuse, euh, voilà, c'est euh, accessible à tout le monde. Et ils, ont aussi acheté, euh, ils achètent aussi des voitures euh, qui, qui, qui sont partagées euh, entre personnes qui habitent dans un même quartier. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'utiliser la voiture tous les jours, ça peut être une bonne alternative. Parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une voiture et de payer sa propre assurance quand on utilise trois fois par, an, par mois sa voiture. Alors, euh, voilà, voilà. Donc, euh, je crois que j'en ai pas assez bon. Je crois que tout est, je crois que tout est bon. Euh, mais du coup, l'idée du collectif du lieu dit, c'est de pouvoir vraiment faire du lien entre toutes ces thématiques sur lesquelles on travaille, parce que vous avez pu voir, elles sont vraiment nombreuses et variées. Nous, on essaye de faire du lien entre ces thématiques-là par le biais de, voilà, de projets qu'on porte collectivement, euh, que je vais vous présenter euh, tout à l'heure mais aussi de, de par le biais d'animation qu'on enfin, on essaie de faire des animations en commun pour je sais pas faire le lien par exemple entre le réemploi euh, le jardin enfin. La... Par exemple, quand on parle de réduction des déchets, ça peut, ça, peut, ça peut nous faire penser à tout ce qui est seconde main, réemploi, mais aussi à la réduction des déchets de la, en lien avec l'alimentation, au fait aussi de pouvoir, donc par exemple, le fait d'utiliser les composteurs partagés, mais aussi le fait de pouvoir faire des, des conserves de légumes. Voilà. Il y a plein de choses autour d'une même, même notion qui peut nous permettre aussi de faire intervenir tout un tas de membres du lieu dit et de faire des co-animations pour pouvoir sensibiliser à, à différentes pratiques en lien avec la transition. Voilà, voilà. Euh, donc nous on porte des projets, on, on porte des projets collectifs. Euh, L'idée c'est euh, c'est de faire du lien entre nos, nos différentes thématiques. Alors voilà, je vais vous présenter maintenant la caravane des possibles. C'est un de nos projets euh, qu'on a commencé, enfin on a commencé à le monter il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Euh, L'idée de base de ce projet-là, c'était de pouvoir développer un outil qui puisse, enfin une sorte de support de, de sensibilisation, de communication qui permette d'être mobile sur tout le territoire du pays de Brest et de pouvoir aller à la rencontre des habitants, plutôt que d'attendre que les habitants viennent à nous, pour pouvoir proposer, enfin, sensibiliser de manière vraiment globale aux transitions. Parce que, comme je le disais, le, le, le rôle du lieu-dit, ce n'est pas de prendre la la place de ces structures membres, on n'est pas une super structure qui connaissons absolument tout sur tout. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt ouvrir un peu le débat sur les transitions en général et après faire intervenir nos membres quand il y a une question plus d'expertise à faire rentrer en jeu. Alors, je ne sais pas si c'est très clair quand je, quand je parle, mais euh, voilà, c'est un petit peu intimidant de parler devant la caméra, parce qu'en plus je sais que je suis enregistrée. Euh, mais donc euh, voilà, l'idée de la caravane, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils où on puisse avoir plein de ressources sur la question des transitions. Je sais pas, des, je pense à par exemple des beaux objets, euh, des, des beaux, des belles BD, euh, des, des choses qui puissent qu'on euh, qu puisse lire sur place, euh, donner un petit peu des, des petites euh, des petites pistes euh, d'action qu'on puisse euh, qu'on puisse mettre en place. Il y aurait aussi des jeux de société. Euh, par exemple, quand on tiendrait un stand sur un festival toute la journée, les gens pourraient s'asseoir et faire des jeux de société en lien avec la transition. Euh, voilà, voilà. On, aurait, on, on pense aussi y ajouter des, des animations qui pourraient permettre de découvrir les membres du lieu dit mais aussi d'autres initiatives euh, par exemple ça pourrait être sous la forme d'un escape game euh, euh, mais aussi d'un jeu de piste euh, tout, est, tout est possible c'est vraiment un, un, un support qui n'a pas encore été euh, complètement créé parce qu'on on, on a acheté la caravane mais on, on participe demain en Super Brest pour justement réfléchir à l'aménagement intérieur avant de, de l'envoyer, une fois qu'on aura finalisé le cahier des charges, l'idée c'est que ce soit, ce soit fait par après la, la, la recyclerie un peu d'air avec laquelle on va travailler, qui travaille en partenariat avec l'ESAB, donc l'école d'art et de design, je crois que ça s'appelle comme ça, de, de Brest. Et euh, on veut vraiment que ce soit un projet collectif et partagé euh, avec des habitants, mais aussi nos structures, parce qu'on veut que ça leur ressemble et que, que les gens aient envie de s'y arrêter, qu'ils aient envie de découvrir des nouvelles choses et qu'ils aient envie de… Voilà, nous, nous, on le voit un peu comme une, une amorce pour donner un peu envie de, aux gens de s'arrêter, de voir qu'est-ce que c'est les transitions et pourquoi pas déboucher sur, euh, bah sur une action, je sais pas, pour, pour se rapprocher d'une structure et, et, et s'impliquer en tant que bénévole ou pour… pour pour aller découvrir une recyclerie, pour aller découvrir ce que c'est un composteur partagé. Voilà, c'est vraiment un, c est, c est donner envie parce qu'on sait que, que les caravanes, enfin les types de dispositifs, type caravane, ça, ça accroche souvent le regard des gens. Donc ça marche bien dans les quartiers, par exemple les quartiers prioritaires ou en zone rurale, les gens vont, vont s'arrêter plus facilement. Parce que l'idée aussi de la caravane, c'est qu'on ne touche pas seulement les personnes sensibilisées euh, qui viennent déjà dans nos structures, euh, mais aussi qu'on puisse aller euh, au-devant d'autres publics euh, qu'on a moins l'habitude de voir. Euh, voilà en gros, euh, sinon je peux présenter aussi la fresque des possibles, c'est euh, un peu quelque chose qui est en, en relation un peu avec, avec notre caravane, c'est une animation qu'on a créée à partir de, du Super Brest de l'année dernière, euh, en gros on est venu pendant le hackathon de l'année dernière avec l'idée de créer une, une animation qui permette d'échanger euh, enfin, voilà, autour de ces pratiques euh, des pratiques que les gens mettent en place au quotidien en lien avec des transitions, et surtout de pouvoir identifier un certain nombre d'acteurs locaux pour pouvoir euh, donner des pistes euh, d'action euh, aux gens qui ont envie de s'impliquer en fait, sur leur territoire. Euh, voilà, C'était ça un peu les enjeux, comment est-ce qu'on présente à la fois les membres du LUDI mais aussi d'autres acteurs du territoire, comment on en fait une... une, une une animation qui soit à la fois participative et collaborative, parce que nous, on n'a pas envie d'arriver avec, voilà, il y a ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, on a plutôt envie que ce soit aussi des gens qui, en discutant, euh, euh, découvrent des choses, euh, présentent ce qu'ils connaissent déjà, parce qu'il y, y a tout un tas de choses qu'en tant qu'animateur, on ne connaît pas du tout. Euh, donc, nous, à chaque fois qu'on fait la fresque, on est très heureux de découvrir à chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles initiatives. enfin C'est hyper riche. Euh, et euh, Du coup, c'est vraiment euh, une cartographie en temps réel. Pour, pour présenter un peu l'animation, ça se présente sous, euh, par pôle thématique. En fait, on a, on a pour l'instant, on a développé trois en lien avec la vie quotidienne des habitants. Donc, il y a s'équiper, euh, s'équiper au sens plutôt de, des équipements de la maison, des vêtements, euh, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, il y a aussi euh, donc, se déplacer et il y a enfin se nourrir. Donc ça, c'est les trois grandes thématiques qu'on a développées. On aimerait bien en développer plusieurs autres, comme se loger, se travailler, se former, ce genre de choses. Et euh, s'il y a des gens que ça intéresse d'ailleurs, euh, de travailler sur le développement de ces thématiques-là, c'est possible. Euh, on n'a pas encore trop lancé ça parce qu'on a d'abord envie de se concentrer sur ce qu'on a déjà développé pour bien finaliser en gros l'animation, enfin la méthodologie qu'on utilise pour voir si ça fonctionne bien. Et honnêtement, pour l'instant, on a des bons retours. Le principe de base, c'est qu'à partir de chaque thématique, donc je vais prendre l'exemple de se nourrir, on a plusieurs grands objectifs en lien, à atteindre en lien avec la, la, la transition générale. Il y a par exemple réduire ses déchets alimentaires, euh, avoir une, enfin, adopter une alimentation saine et de qualité, ça peut être euh, se nourrir à prix juste. Et à chaque fois, derrière chaque, euh, chaque carte objectif, il y a à l'arrière une explication qui euh, présente… Euh, euh, qui présente un peu les différents enjeux qu'il y a derrière chacune, chacun de ces objectifs. Par exemple, se nourrir à prix juste, on, on essaye de montrer aussi que ça peut être à la fois pour le consommateur, donc le fait d'avoir accès à une alimentation de qualité, mais à un prix accessible pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs. Il faut aussi penser à la, la rémunération des producteurs. Donc voilà, il y a tout comment on, on essaye vraiment d'amorcer de, des réflexions pour les participants. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, on a des on a des cartes solutions qui sont assez généralistes, comme par exemple pour la, pour se nourrir, il va y avoir euh, les AMAP, les jardins partagés, euh, le supermarché enfin supermarché coopératif, euh, voilà, le vrac. Enfin, il, veut, il paye vraiment plein de choses, plein plein de choses. Il y a environ une trentaine de cartes. Et à chaque fois, les participants vont sélectionner une carte solution, une ou deux cartes solutions, et ils vont expliquer pourquoi ils l'ont choisie. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'ils la posent, ils vont dire, bah, moi, je pense que ça répond à tel objectif. Et surtout, ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que eux mêmes ils mettent en place cette pratique et, et comment ils le font enfin, est-ce Par exemple, s'ils utilisent beaucoup le vrac, où est-ce qu'ils vont, dans quel magasin enfin, euh, Est-ce qu'ils connaissent des initiatives de ce type-là S'ils ne le mettent pas en place pourquoi C'est enfin, -ce parce qu'ils trouvent ça compliqué ou ils n'ont pas encore osé pas, enfin, sauter le pas Ou est-ce qu'ils trouvent ça carrément impossible euh, Ou alors est-ce qu'ils ne connaissent carrément pas du tout cette initiative Ils aimeraient bien en savoir plus. Donc ça, ça peut être des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on pose une carte solution, euh, on donne à chaque fois des exemples de ce qui existe sur le territoire. Donc c'est le groupe qui va participer pour dire ouais, « sur tel quartier, il y a tel magasin, il y a ce producteur-là, moi je connais aussi cet asso-là qui fait telle chose ». C'est une carte en fait, interactive qui change à chaque fois en fonction du quartier sur lequel on est, du public avec qui on est, parce que si on est avec des adolescents ou si on est avec des adultes déjà sensibilisés ou si on est avec des adultes qui ne sont pas du tout sensibilisés ou en zone rurale ou en zone urbaine, ce pas du tout les mêmes réponses et ce pas du tout les mêmes obstacles qui reviennent. Parce que l'idée de la, la, la fresque aussi, c'est de pouvoir identifier les, les différents obstacles qui reviennent régulièrement, par exemple, dans zone rurale, sur la question des déplacements, bah, la, la question des, des, des déplacements en bus, par exemple, c'est quand même un, une problématique. Quoi. Euh, donc euh, En ville, ça va être beaucoup sur la question des vélos, de la sécurité euh, quand on fait du vélo. Donc, a, voilà, nous, on essaye de recenser aussi tous ces obstacles-là et on essaie de trouver collectivement des solutions pour voir s'il y a des solutions alternatives ou si on peut faire intervenir un membre du lieu dit par exemple, sur la question de, de, de, de la sécurité en vélo, on pourrait faire intervenir brest à pied à vélo, qui, qui, travaille aussi sur, enfin, qui aide aussi les personnes qui souhaitent, par exemple, aller, euh, aller en, à vélo au boulot, mais qui n'osent pas parce qu'elles trouvent ça hyper compliqué. Ben on peut, elles peuvent aider, euh, cette association peut aider à, à identifier quel est le parcours le plus sécurisé, où il y a le moins de voitures, voilà, euh, ou donner des conseils. Enfin, ou aussi pour les gens qui n'ont pas fait de vélo depuis super longtemps et reprendre des petits cours, il voilà, y, y a des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc cette animation, on, on l'a beaucoup testée sur Brest. On, maintenant, on va commencer à essayer de la tester aussi sur le Pays de Brest. Euh, on l'a déjà testée aussi avec des Nantais, euh, qui étaient venus en, de passage à, à, à Brest. Alors c'était un grand enjeu pour nous parce que, on, étant donné qu'on ne connaît pas Nantes et qu'on n'a pas des apports en tant qu'animateur euh, comme exemple à donner, bah, on avait un peu peur que ça, ça fasse flop. Et finalement, ça a super bien marché parce que en fait, les gens échangent autour de ce qu'ils connaissent, quoi, près de chez eux. Donc, euh, donc Ils ont beaucoup échangé entre eux. Et, euh, et donc, ça veut dire que ça peut complètement fonctionner ailleurs qu'à qu Brest et que dans le pays de Brest, je pense. Et je pense qu'il existe déjà de, de, des animations de ce type-là qui, qui doivent émerger un peu partout en France. Mais euh, c'est chouette, en tout cas, de voir les, les retours qu'on a, qui sont très positifs. Euh, on essaie de, de travailler pas mal avec la fresque du climat qui, euh, qui du coup, euh, bah, je pense que certains en connaissent, mais c'est une animation qui euh, permet de, pendant trois heures en fait, d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes du changement climatique. Et euh, pour, euh, enfin, en fait, c'est un peu déprimant quand tu ressens de là, tu te sens complètement. Enfin, euh, euh, oui. ça semble impossible. Et, euh, est, ça peut être parfois, pour les, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience de l'ampleur des dégâts, ça peut être très choquant et très démoralisant. Et du coup, on travaille pas mal avec… Le, enfin, on, on travaille pas mal. On commence à travailler en tout cas avec les personnes, les animateurs de la fresque du climat sur Brest pour voir si on pourrait proposer la fresque des possibles après cette fresque du climat pour justement montrer bah, quelles solutions existent sur le territoire, qu'il y a plein de choses qui existent. Que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire et qu'on peut commencer par, euh, par débuter euh, par des petites choses. Quoi. Nous, nous, avec la fresque, on ne veut vraiment pas avoir une, une vision descendante où il voilà, faut faire ci, il faut faire ça et, et être moralisateur. On veut justement, euh, et on ne va pas non plus forcer les gens à faire euh, toutes les initiatives qu'on présente. L'idée, c'est que les gens peuvent piocher en fonction de leurs besoins et de, des choses sur lesquelles ils veulent travailler, deux, trois petites idées, euh, voire une. Hein, mais déjà commencer par là et puis. Euh, et, et nous, après, en fait, on fait le lien aussi avec les structures. Euh, donc, par exemple, si a, si a, on a eu beaucoup le cas là, pendant la fresque euh, des personnes qui souhaitaient savoir comment mettre en place un groupe d'autopartage ou de partage au tech à l'échelle de leur quartier. Donc, euh, comment est-ce que quand tu ne connais pas tes voisins, comment est-ce que tu amorces la discussion pour partager tes appareils à, enfin, voilà, des appareils à raquettes que tu n'utilises pratiquement pas ou ce genre de choses Et donc, euh, là, on va, on va organiser des rencontres avec les partageurs, donc, une association membre que je vous ai présentée tout à l'heure pour Voir comment est-ce qu'ils ont réussi à initier cette dynamique là près de chez eux, comme ça ils pourront avoir des conseils pour comment est-ce qu'on amorce la discussion. Voilà, c'est donc on essaie vraiment de faire le lien avec chaque structure et de donner en voilà que les gens sachent vers qui aller <rire> en sortant de là. Voilà, en gros, le dernier gros projet qu'on a là. Avec le lieu dit, c'est le volet entreprise. En fait, on, on, on s'est rendu compte que les entreprises étaient assez souvent oubliées de l'action des associations, parce que c'est un, un, un peu un gros mot, le mot entreprise, argent pour les associations. Enfin, bref. Du coup, nous, ce qu'on voulait faire avec le lieu dit, c'était de, de développer une offre de services qui permette de sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transition. Euh, du coup, avec, euh, par le biais de nos membres. Donc, nous, on a, comme je le disais, on n'a pas vocation à se substituer à nos membres. Euh, C'est que, par exemple, s'il y a une entreprise qui a un besoin sur la question du réemploi, on peut faire intervenir la recyclerie sur, la, sur euh, par exemple, une, un diagnostic réemploi. Euh, ou alors faire simplement euh, qu'ils viennent, ils viennent sur l'entreprise pour organiser euh, une donnerie. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Euh, le, le jardin peut venir euh, créer un jardin, un jardin partagé d'entreprise. Ça, c'est déjà arrivé avec Thalès, je crois, il me semble. Ils avaient créé un verger d'entreprise. Donc, avec l'aide, euh, ça peut être aussi un moyen de proposer des activités super sympas à ces salariés et puis en même temps de créer un projet d'entreprise qui soit assez fédérateur et qui, euh, qui puisse en même temps permettre aux, aux salariés d'avoir des, des légumes, des, des fruits, voilà, ce genre de choses. Il euh, y a aussi euh, la question, par exemple, du plan, plan mobilité euh, des entreprises. C'est pas une obligation, mais il y a, y a une obligation RSE dans, chez les grosses entreprises, par exemple, et euh, le plan mobilité, ça, ça, en, ça en fait partie. Donc, c'est comment est-ce qu'on améliore euh, euh, les, les, les possibilités pour les salariés de, de pouvoir utiliser le vélo, le train, etc. Et donc, ça, on peut faire intervenir Brest-Tapis à vélo, par exemple, euh, euh, pour donner des conseils sur, euh, sur des, des aménagements cyclables, sur euh, le fait d'avoir un garage à vélo, euh, euh, quelles aides employeurs ils peuvent être, être mises en place pour, pour pouvoir favoriser le vélo, voilà, ce genre de choses. C'est pour donner des exemples. Et voilà, voilà. <rire> Dernière chose, on, on développe aussi, on a pour projet de développer un projet de tiers lieu des transitions. Je ne sais pas si ça vous parle, le mot tiers lieu mais euh, voilà, avoir un lieu un peu partagé sur la question, qui puisse euh, accueillir des habitants, mais aussi des, des structures toutes sortes de personnes qui souhaiteraient en tout cas proposer des choses sur la question des transitions, ça c'est plutôt à l'horizon de 2 à 6 ans, on ne sait pas trop encore, on ne sait pas si on veut le faire sur Brest, en zone rurale, voilà. c'est vraiment ouvert, mais l'idée ce serait d'avoir un lieu qui puisse permettre vraiment de discuter autour de ces enjeux-là, de manière globale, sachant que chacune de nos structures, ou presque, a Déjà un tiers-lieu qu'elle anime très bien sur sa propre thématique, hein, que ce soit le réemploi, le jardinage, etc. Nous, ce serait plutôt un, voilà, un tiers-lieu un peu global qui puisse être un espace ressources et qui puisse servir aussi pour, euh, pour proposer des animations, des événements un peu généralistes euh, et puis surtout aussi pour enfin, que les gens puissent venir proposer des choses, euh, discuter, échanger, débattre. Euh, voilà. voilà, voilà. Donc, ça, c'est un beau projet. Je suis formée depuis peu euh, par Bretagne Tiers-Lieux. Euh, avec la formation « Piloter un tiers-lieu ». Donc, comme ça, je vais apprendre vraiment, euh, euh, avant de nous lancer sur ce projet-là, je vais déjà pouvoir apprendre tous les bas B. sur euh, qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil pour, pour justement mettre en place une bonne stratégie participative pour que les gens, euh, que ça ressemble aux, aux futurs usagers, que ce soit eux qui montent le projet et que ce soit pas juste nous avec une... Une vision un peu descendante voilà ce sera comme ça et puis c'est tout euh, on, on veut justement que ce soit partagé au maximum et, et prendre le temps de le faire un peu comme la caravane voilà l'idée de, de participer à des super brest à des hackathons c'est aussi permettre aux gens de, de s'impliquer et de et de nous donner des idées parce que ça, ça fait toujours du bien d'avoir du sang neuf voilà je crois que c'est à peu près tout j'ai peut-être parlé longtemps je ne sais pas non, bah à, peu, à peu près 20 minutes, donc euh, je me dis ah, j'espère que ça va, ça va passer avec les questions, mais en tout cas c'est génial, en fait, je, je, tu vois, jusqu'à présent je voyais lui dit lui dit mais j'arrivais pas à avoir, à avoir une vision globale de ce que vous faites, c'est super enthousiasmant, euh, j'avais plein de questions, mais tu y répondais au fur et à mesure, donc euh, je dis, ah bon, bah cool, tu vois, sur la fresque, de se dire... Euh, bah, qu en fait, oui, elle pourrait être animée n'importe où, finalement, si c'est les gens qui donnent leurs propres informations. Et puis, qu'est-ce qui ouais. était fait des solutions Et de dire, bah, en fait, après, c'est des euh, membres du collectif qui viennent proposer des solutions euh, pour les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est super chouette aussi. Du coup, je, je m'adresse je à, à ceux qui ont écouté, aux participants. Est-ce que vous avez des questions à poser à Helena Si oui, vous pouvez lever la main. Marion, je crois que j'étais mutée dans, dans le truc, donc il faut que tu rallumes ton micro. <rire> Oui, moi j'ai quelques questions. Euh, sur le support de cartes que vous utilisez, quand oui, vous rentrez oui. les données, justement, vous utilisez OpenStreetMap ou, euh, quel... Alors, on n'a pas encore comment. Alors nous, pour l'instant, on écrit tout sur un tableur. Dis, tout sur un tableur. Oui, okay. mais on compte améliorer ça et voir comment est-ce qu'on pourrait traiter toutes ces données-là mais tout en, faisant, en refaisant pas ce qui existe déjà. Donc, euh, pour l'instant, il y a Flavie, c'est ma collègue qui travaille aussi avec moi sur la question du, de la fresque. Euh, elle m'a parlé d'une carte qui s'appelle… Je ne me rappelle plus le nom. Euh, attends, je vais regarder ça. Euh, ah, je ne me rappelle plus. <rire> Désolée. Je ne me rappelle plus, du nom. Je ne vais peut-être pas la retrouver tout de suite, mais c'est une carte qui existe à l'échelle de la France et qui permet de recenser un peu toutes les initiatives sur un territoire donné avec des thématiques. Euh, je ne me rappelle plus, comment. alternative, non c'est peut-être pas alternativa, non c'est pas ça. Je <rire> n'ai pas commencé encore à réfléchir trop à ce, ce pendant-là. Non, non, non, non je ne demande pas au cas où, c'était… Euh... Ouais. Donc c'est sur tableur, donc à chaque fois que vous faites une animation, une intervention, donc ce que va apporter le participant hum. euh, va être inscrit en plus, euh, donc c'est ouais, super participatif. C'est ça, sur un tableur, et puis nous après l'idée c'est qu'à chaque fois, à chaque fin d'animation, on envoie un récap aux au participants des échanges qu'on a eus, de ce qu'on a pu voir, on fait des recherches complémentaires pour trouver… Euh, des fois, il y a des questions sur lesquelles on ne sait pas répondre ou on a oublié le nom d'un truc qui est super sympa et qui existe. On envoie les liens vers les sites aussi et on fait le lien avec euh, les participants qui le souhaitent, avec des structures. Euh, S'il y a des personnes intéressées pour en savoir plus sur une dynamique, ben, on les met en lien avec la structure. D'accord. Il y a vraiment un travail aussi après l'animation pour, euh, pour que… Bah, parce que sinon, enfin, des traites, on, ouais. voilà, si on échange sur 30 initiatives et on ne se rappelle pas de la moitié, c'est… Enfin, c'est compliqué après. Oui, oui. Voilà, donc comme ça, on aura un petit récap. Et après, ouais, on a vraiment envie, de, à long terme, d'avoir une base de données qui puisse servir aussi à d'autres structures, euh, enfin, d'autres initiatives du territoire, et on ne sait pas encore trop comment, euh, comment le faire. Donc, je pense qu'on va ouais, travailler avec une carte, une cartographie, et puis euh, peut-être avoir un, un dossier partagé avec euh, tous ceux qui souhaiteraient. Mais euh, pour l'instant, c'est un peu le bordel. <rire> On n'a pas encore trouvé la solution. Et je vois, il y a Christelle qui nous dit que ça l'intéresse aussi, cette carte. Donc, ce que je te propose, Elena, c'est que si tu retrouves le nom, après, tu me le donnes et que je le mettrai dans la description de, ça marche. de la vidéo. Comme ouais. ça, on okay. pourra la retrouver. Ok, chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, de quel... Il est accessible ou pas Elle est... enfin, Comment ce jeu est accessible au niveau de… Parce que je pense que peut... chaque structure peut se l'approprier, mais c'est vrai que… Moi, je serai ce week-end au Super Brest. Ouais. Je serai contente de voir à quoi il ressemble, si possible. Je ne sais pas. Ouais. Si ouais. ouais ce sera. Euh, moi, je serai là ce, bon, samedi, mais Flavie sera là les, les deux jours. Et euh, du coup, je lui dirai d'amener les cartes, euh, d'amener les cartes pour te les montrer si tu veux. Est tu ouvert, veux. quoi. On a le droit de les regard on a le droit ah, de oui, regarder. Ah ouais, oui, Tu peux les regarder. Ouais. Et <rire> après. me euh, posais aussi, c'est quoi la licence en fait ah, euh, oui. On est on est en Creative Commons tout ça. Est-ce ah, que, euh, est-ce qu'en fin de compte. Ouais. Euh, C est, c est, ce jeu est en Creative Commons, c'est disponible sur votre site ou quoi, ou est réappropriable par d'autres dans d'autres territoires ou... Oui. Alors on, sait, on se pose, enfin on se pose cette question-là. Nous, on a vraiment envie de la mettre en, en accès libre. Hein. Ça, c'est quand même un des objectifs aussi. C'est juste qu'on, pour l'instant, on est déjà en train de terminer de la développer, et il va falloir qu'on trouve quand même un modèle où on puisse à la fois se rémunérer, quand même et en même temps permettre à d'autres de se l'approprier pour sensibiliser un maximum de personnes. Donc ça, je, on, va, on va y réfléchir je pense au fur et à mesure, mais l'idée c'est quand même que les membres du lieu-dit déjà puissent se réapproprier l'outil pour pouvoir l'animer par eux-mêmes, et pourquoi pas, surtout quand c'est des thématiques qui eux les touchent directement, mais aussi d'autres structures. Donc je ne sais pas encore sous quelle forme, on, va, on peut peut-être s'inspirer de, de, de justement la fresque du climat, qui a développé un modèle qui leur permet voilà, de d'être semi-autonome donc, euh, donc ça ça pourrait être pas mal parce qu'on a quand même aussi des gens des enjeux de salariat derrière quand on met beaucoup de temps à développer une, une, une, une animation c'est comment on, on réussit à avoir un petit euh, bah garder voilà en tout cas des, un enjeu de prestation derrière euh, auprès des entreprises et puis euh, voilà mais en tout cas on, on, veut la, on veut la rendre libre et former des gens à l'animer après c'est cool c'est vrai que je trouve que c'est une super idée de la faire venir après la fresque du climat. Comme tu l'as dit, il y a un petit côté anxiogène, éco anxieux après la fresque du climat et de se dire pas direct comment est-ce que tu trouves le côté ok on a vu là on a vu les constats mais comment est-ce qu'on peut passer à l'action et puis de façon collective je trouve qu'il ouais. y a, y a bah, vraiment une cohérence comme ça dans ce on temps. a vraiment des, des bons retours au niveau là enfin, les gens se sentent en tout cas plutôt requinqués après l'animation ouais. et surtout aussi de voir tout ce qui existe parce que même les gens qui sont sensibilisés parce qu'on a quand même beaucoup travaillé avec des gens sensibilisés vu que c'était sur inscription enfin les gens venaient s'ils voulaient quoi et eh ben euh, ils connaissaient il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas quoi ouais et euh, Plein d'initiatives qui, qui sont vraiment… On essaye aussi de montrer en fait, le bienfait que ça peut avoir euh, non seulement sur la santé mais aussi sur le lien social, sur, euh, sur les économies. Parce que les économies monétaires, euh, enfin, mine de rien, quand tu achètes de seconde main ou quand tu utilises moins ta voiture, euh, tu les sens quoi, sur ton portefeuille. Et ça aussi, c'est des, des, des enjeux personnels qui peuvent être hyper intéressants d'exploiter de, parce que ce n'est pas très glamour quoi, souvent la transition. On parle beaucoup, enfin, c'est un côté un peu bobo des fois euh, quand c'est présenté. Et du coup, ce qu'on veut montrer aussi, c'est euh, ce côté-là. Parce que par exemple, je, je pense à la recyclerie un peu d'air. Il y a beaucoup de gens qui vont euh, acheter des, des objets de seconde main à la recyclerie parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et ils ne se rendent pas forcément compte aussi, dans, dans le sens inverse, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils font euh, bah, que c'est aussi un... C'est un acte fort, quoi, pour l'environnement. De, de, de... En fait, sans le vouloir, ils sont, enfin, sans le vouloir, sans forcément des fois sans rendre compte, ils font un acte pour l'environnement. En tout cas, et du coup, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir sensibiliser dans l'autre sens. Du coup, c'est chouette. On peut, on peut, on peut, on peut prendre différentes, différents angles en fonction du public qu'on a, et ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre au fur et à mesure quand on va l'animer, parce que voilà, on est encore des bébés animateurs. <rire> du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer encore, mais, mais c'est chouette, c est, c est, ça, ça se fait tout seul. Et donc, du coup, tu disais que ça vous le faites sur Brest, mais ça veut dire que, par exemple, moi, je suis sur Morlaix, sur le pays de Morlaix. Euh... Il y, a, il y a des acteurs qui pourraient faire appel à vous euh, dans le cadre d'une animation ou quoi j'imagine pour l'instant c'est adapté à n'importe quel territoire puisque ouais. c'est des gens qui le font hein. alors moi j'ai juste on a juste testé avec des nantais donc euh, mais il faudrait retester avec euh, plein d'autres publics un peu extérieurs pour voir mais je pense que oui ça marche enfin en tout cas avec des nantais ça va très bien marcher après ils étaient assez sensibilisés donc ils ne connaissaient pas mal de choses mmh. mais en fait une fois qu'on les lance les gens parlent plutôt de tout Enfin, ils arrivent à... ça s'alimente mmh. tout seul par contre c'est sympa d'avoir en plus euh, une personne un peu reçue. Peut-être du territoire qui permettent aussi de faire des apports, et ouais. euh, ça, ça peut être sympa aussi. Je pense que, en tout cas, c'est tout à fait faisable sur notre territoire. Ouais. Okay. Mmh. cool Est-ce qu'il y a d'autres questions Marion ah. ou Jivette J'y vais. vais. Ah, oui, moi c'était. ouais -y. Ça m'intéresserait aussi, pardon, de savoir, c'est hyper intéressant ce truc de partage au tech, et là moi je viens juste de prendre un emploi dans un, enfin, dans un quartier, pour le coup on a ouais. envie de valoriser le quartier, et je pense que ça peut être un outil, hein. enfin hyper facilitateur même entre le lien social qu'il y a des personnes, et ça m'intéresserait pas mal aussi d'avoir de, des infos là-dessus, c'est tout, c'est juste une remarque. Euh, pour info, il y a, il y a un, une soirée, alors c'est organisé à Guilherme, mais peut-être que ça peut, voilà, on ne sait jamais. Ah ben c'est ce soir, enfin, j'allais ah, dire, de 18h bah, à, à 20h, mais on fait une soirée sur, sur, la, sur le partage à Guilherme. Justement, on, on intervient avec les partageurs, du coup, qui est notre associé membre, euh, au CCS de Guilherme, pour justement présenter la notion de partage, comment est-ce que tu peux partager tes voitures, tes biens, euh, et que ça ne fait pas si peur, qu'il voilà, qu y a des choses qui sont possibles, il y a déjà des gens qui le font, et... Euh, et nous, on présente la fresque, mais version mini. On fait une mini fresque de 20 minutes, on, en fait, on va en faire trois, euh, sur la notion de partage. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la fresque. On peut sélectionner certains types de cartes euh, quand on veut orienter vers un, vers un domaine. Quoi. Et, euh, mais en tout cas, tu peux. Euh, je crois que c'est tous les derniers jeudis du mois. Ah, ben non, mais peut-être pas. <rire> Ils font une rencontre à la, au, au, pas au, Capucin, au BH Café, les partageurs. Mais je peux aussi te donner leur mail. Je veux bien parce qu'en fait le, je suis dans le sud de Finistère et c'est pas évident pour moi de d'aller jusqu'à jusqu'à Brest. Ça ouais. pas arriver, cela dit. Bah, tu peux faire aussi une visio et puis ils peuvent te donner des astuces. C'est très bien ça. ça. Organiser un truc comme ça. Ah ouais, tout et c'est enfin, vrai que trouver la morse, moi en plus sur un quartier pour l'instant je connais, connais pas encore beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'est enfin, c'est tout un travail et puis que les personnes aient confiance les unes pour les autres, c'est tout un. C'est toutes des habitudes à changer. ça c'est costaud. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais je pense qu'après, commencer avec des petites choses qui n'ont pas forcément d'enjeu, genre typiquement l'appareil à et Après, ce n'est pas forcément d'acheter en commun. Ça peut être simplement tu vois avoir une liste des objets. Eux, c'est ce qu'ils font, je crois, à la partage au texte. C'est vraiment un listing d'objets que chacun note en disant, voilà, moi, ça, je suis disposé à le prêter. Et après, euh, si tu as besoin de telle chose, eh ben, tu appelles la personne, il y a son numéro. Et puis, euh, moi, tel soir, euh, est-ce que je pourrais emprunter ça quoi voilà. Ok. Et ça, c'est après oui. le numéro, c'est les, les personnes, les partageurs, ils ne vont pas directement, ils vont pas passer par euh, l'association et pour ensuite, ouais. aller, ils vont directement se contacter entre eux C'est ça, exactement. Ok. Ouais, ouais. Euh, après, du coup, vaudra mieux que tu leur demandes exactement tout parce que moi, je ne connais pas tout en détail, mais il me semble que ce fonctionnement-là, c'est vraiment sur la confiance, c'est les gens qui… Eux, c'est plutôt, hein, ils, ils, ressent, ils centrent tout ça. Par okay. contre, là où ils ont beaucoup de rôle à jouer, c'est euh, sur la question des, des voitures partagées. Là, les voitures partagées, ils les achètent euh, euh, sous forme de crédit auprès de la banque. Et en fait, ils remboursent la banque euh, avec euh, les kilométrages donc, qui sont utilisés par chaque personne. Et donc, en fait, chaque personne qui utilise, euh, donc, euh, par exemple, il y a cinq personnes qui sont intéressées sur un quartier pour acheter une voiture, ils font un prêt à la banque. Et chacun paye 15 euros par mois. Donc ça, les 15 euros par mois, ça équivaut, c'est pour la, les assurances et puis le remboursement du prêt. Et après, ils payent aussi le kilométrage. Donc, ils notent à chaque fois qu'ils empruntent la voiture, le kilométrage qu'ils ont utilisé. Et je crois que c'est 20 centimes du kilomètre, quelque chose comme ça. C'est incroyable hein et c'est bien, quoi, parce que du coup, les 15 euros par mois aussi, ça je ne l'ai pas noté, peut-être, ça, ça prend en, aussi en compte l'usure de la voiture. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir refaire un prêt une fois que la voiture ne marche plus pour, pour en racheter une dans, dans 5, 6 ans ou 10 ans. Quoi. Ça dépend de, de combien elle a, elle a coûté. Voilà. Je vois Christelle qui fait des, des remarques mm -hmm. sur le, le côté euh, pas forcément oui. toujours soigneux des personnes. Et effectivement, je pense que j'imagine que l'intérêt d'une asso comme celle-là, c'est de de faire évoluer les mentalités aussi, ouais. et conscientiser sur la question de ben, voilà l'engagement, de, de contractualiser aussi sur ces questions de, de oui et puis ouais, il y a un engagement aussi auprès de l'association après à voir comment ça peut euh, justement sur est-ce qu'il y a une caution qui se dépose est-ce qu'il y a quelques et d'avoir des, des temps, un temps limite, enfin c'est vrai que des fois on peut prendre le, la BD d'un copain et puis finalement un an après elle est toujours dans la maison quoi oui, ça. Et, euh, et ça c'est toujours un peu compliqué euh, à gérer mais je pense que si c'est cadré par l'association euh... ouais bah pour les, les prêts d'objets, de, de, il me semble que c'est vraiment, euh, vraiment entre les gens. c'est comment ils facilitent ça, mais ils n'ont ouais. pas vraiment encadré. Par contre, je pense que vous pouvez de toute manière leur demander des conseils sur comment est-ce que c'est possible. Parce que je pense qu'il y, y a aussi d'autres assos partout en France qui créent euh, des cadres juridiques pour, ouais, comme tu dis, avoir des cautions et tout ça pour euh, essayer d'encadrer tout ça. Parce que c'est sûr que si tu prêtes ton appareil à raquette ou ton motoculteur, c'est pas la même. Quoi. Non, ouais. Il y a plus d'enjeux oui. derrière certaines choses, mais peut-être commencer peut être... petit après. Voilà, c'est ça, peut-être ouais. commencer avec des choses qui n'ont pas forcément énormément d'enjeu et puis voir comment ça se passe parce que je pense que la plupart des gens sont assez soigneux mais euh, enfin, en tout cas euh, qui ont envie de, de mettre ça dans ces démarches -là, ça peut être commencé petit à petit, petit je pense avant de, avant de direct mettre des gros mmh. pour euh, créer un cadre de confiance mais dans tous les cas je pense que c'est possible d'avoir de, ouais, des, des, des modèles juridiques ça ils peuvent vous aider là dessus aussi hein. ouais hum. et, euh, en fait ta question ça m'amène à une autre c'est de, de me dire euh, effectivement il y a un, dans votre collectif il y a, il y a plein de super euh, structures qui, qui mettent en place des, des initiatives vraiment enthousiasmantes et en termes de, de communication, en fait, vous avez un site internet collectif où vous présentez chacun les missions, les, voilà, les rôles des assos et tout ça, ou comment est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos en fait, en Alors on a un Facebook et un LinkedIn, donc n'hésitez pas à suivre, après on est en train de créer notre site web mais il est en cours de construction donc c'est pas trop la peine d'aller le voir, vous pourrez aller le voir peut-être dans un mois. <rire> Euh, je, si vous voulez, bah, si vous vous abonnez à, à notre LinkedIn ou à notre Facebook, euh, je, je publierai plein de choses quand on aura commencé à sortir le site. Mais là, il est vraiment en cours de construction, donc c'est un peu le bordel. Mais, Mais sinon, il, ça va s'arrêter. Il va arriver. le va arriver, on pourra vous retrouver effectivement ouais. avec les spécialistes de, de, des différents acteurs. Ouais, ouais. Je, vous, je vous envoie, euh, alors, attendez, je vous envoie une, petite, une petite image où je peux peut-être vous la partager. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu un bébé. Euh... Oui, Christelle, je suis d'accord avec toi. Ça évolue, ça se structure. Ouais. Ça va dans le bon sens. Et c'est vrai de voir euh, toutes, euh, toutes, ces, euh, toutes ces initiatives, ça donne. Hein. On se dit qu'on tient le bon bout. Alors, je vous partage une petite image. qu'on a. On... Alors, on a une graphiste depuis très peu de temps. Alors, nous, c'était était zéro communication parce qu'on n'avait pas de sous. Et là, maintenant, on a remporté un appel à projet de la région et de l'ADEME. On a eu aussi les financements de... Euh, de, du ministère de la cohésion des territoires, donc euh, avec l'appel la, à manifestation d'intérêt fabrique de territoires, je ne sais pas si vous avez entendu parler ouais. sur euh, voilà comment on, le, le, pour euh, encourager la dynamique de tiers-lieux sur les territoires et de structures qui permettent aussi d'être ressources pour les autres et donc là on, du coup on a enfin des financements et on commence à avoir des sous sur la communication donc on fait appel à une graphiste et puis euh, voilà on a, on a développé une petite image sympa euh, euh, je vous l'enverrai <rire> Je l'enverrai à Sarah et puis euh, ça, ça donne un peu une, une image. En fait, là, on a fait plein de petites images qui, qui, qui représentent un peu les différentes activités sur lesquelles on travaille. Et, euh, et voilà. Et on va faire ça sur plein de choses. Ça va te permettre aussi de, de, de faciliter aussi le… C'est enfin, un peu de la facilitation graphique pour montrer un peu ce qu'on fait facilement. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le lieu dit, on, on, j'ai aussi participé il n'y a pas longtemps à une interview par, par euh, la Radio Évasion. Donc, qui est en ligne. Après, c'est un peu la même chose que ce que je vous ai dit. Je présentais les projets, donc ce n'est peut-être pas, peut pas une plus-value énorme. Euh, je vous présente aussi. Alors, vous voyez toujours mon… Ouais, c'est bon. Là, là c'est par exemple le, le, euh, le, le catalogue qui est en train de développer mon collègue qui travaille sur le volet entreprise, euh, justement. Sauf qu'on a toujours la même image, là, en fait. Ah bon ouais. ouais. Merde. Comment je fais pour... Euh... La planche concept 1. Voilà. Comment est-ce que je fais pour... Euh... Essaye de un... repartager l'écran peut-être, ou de enfin, désactiver réactiver. <rire> moi, je fais à l'ancienne. La... <rire> <rire> J'arrive même plus à rentrer sur le... Attends, ouais. oh là là, ouais. moi je comprends rien. attends Ah, attends, c'est bon. Je, je refais l'écran partagé. Ça, ce pas évident. Hein. Hop. Et là, c'est bon, vous voyez Alors, c est c est bon. en train de... Ouais, bon. super. Voilà, donc là, on, on, ça c'est le catalogue de services qui en train de développer notre, notre collègue. Et du coup, voilà, c'est tout plein de, tu vois, de, de petites de prestations qui pourraient être proposées aux membres, enfin aux structures, que ce soit des prestations, des animations, par exemple la fresque, tout simplement, mais aussi des prestations d'accompagnement, de conseils, voilà. Donc, carrément des projets d'entreprise, comme le, le jardin partagé d'entreprise, ça peut être des choses qui peuvent être faites. Quoi. Bon, là, c'est quand même du, du budget pour une, une grosse boîte, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent être faites pour les petites entreprises aussi. Hein. Mais ça, c'est absolument génial aussi, parce qu'effectivement, comme tu le disais, dans le cadre de la RSE… Euh, les entreprises en fait elles ont ça à faire et puis finalement ça reste encore de, boah, des, des intentions, des choses comme ça et, euh, et comment les accompagner pour pa vraiment passer à l'action, mettre en œuvre des projets concrets, effectivement là il y a, il y a vraiment mmh. quelque chose à faire et je trouve que cette idée de catalogue là, d'offre de service ouais. absolument... et ça, ce catalogue là il est en ligne aussi euh, Alors on est en train de développer justement le, le site donc normalement ce sera enfin, en fait il y aura carrément, ce sera catalogué tout sur sera... ah pardon tout sera catégorisé sur le site, mais euh, okay. celui-là, je peux vous l'envoyer aussi. Mais c est, c est, il n'est pas encore fini, hein, parce qu'il manque plein, de, plein de, de prestations encore. Parce que là, là il y a juste, je ne sais pas, trois ou quatre membres de représenter, mais comme on est dix, il faut le temps de tout faire, toutes mmh. les fiches et tout. C'est un énorme boulot. Mmh. Et donc là, euh, ah oui, pour info, moi, j'étais toute seule il y a un, un an et demi. Je suis arrivée toute seule, j'étais à mi-temps. Maintenant, on est trois salariés. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a enfin des projets qui décollent. C'est qu'on a enfin des sous derrière pour pouvoir embaucher. Et, euh, et ça fait du bien parce que franchement c'était pas c'est pas évident quand t'as zéro budget et que t'es à mi-temps avec un, un boulot qui devrait être sur sur deux postes en fait c'était mmh. beaucoup et euh, je me suis beaucoup concentrée sur la recherche de financement et la cohésion en fait de notre discours aussi pour euh, bah pour, pour proposer des, des voilà tu vois le, le, le, le projet de caravane c'était un projet très porteur et j'ai vraiment essayé d'axer là-dessus quand j'ai déposé des dossiers Et ça, ça a payé parce qu'on a plein enfin on a eu la confiance des des financeurs et ça, ça fait plaisir. Parce on, on voit que ça sert et qu'en que, qu tout cas, il peut y avoir des beaux potentiels derrière tout ce projet-là. Ouais. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de gros projets qui permettent en tout cas de, de faire le lien entre toutes ces thématiques-là et je pense qu'on qu est en bonne posture pour, pour proposer des choses sympas. Mmh. Ah, carrément, bravo, c'est vraiment, vraiment top. Mmh. Ouais, bah, je suis contente quand je vois d'où on, on partait. <rire> Comme tu dis, c'est le genre de truc où oui, si t'es toute seule à mi-temps. On... Ouais, c'était pas c'était pas évident. Et puis ouais. non, on, a, on a enfin. Euh... Ouais, puis c'est non non c'est chouette. On a des gens vraiment, euh, vraiment super et puis on commence à avoir des bénévoles aussi parce qu'au départ il y avait zéro bénévole, Maintenant il y a des gens qui sont intéressés aussi et On commence à avoir des adhésions personnes physiques, ce qui n'était pas forcément la stratégie du lieu dit au départ. On était juste une association structure. Maintenant, on commence à avoir des personnes physiques ouais, qui, qui intègrent, des bénévoles. Donc, on va ouvrir progressivement aussi la gouvernance. Euh, et ça, ça peut être intéressant dans le projet de, de créer un tiers-lieu qui soit partagé avec euh, tous ces usagers. Ben. Euh, ça peut être sympa aussi d'avoir progressivement des bénévoles euh, qui peuvent s'impliquer, proposer des idées, des projets, des animations. Enfin, nous, on est ouvert à tout. Quoi. Donc, Si vous avez des idées d'animation qui peuvent servir à tout le monde, ben, franchement, n'hésitez pas. Euh, Génial. L'appel est, est lancé. Oui ouais. Ça veut en fait, tu en train de dire, bah oui, effectivement, je n'avais pas envisagé ça non plus, comme tu le disais, c'était plutôt des structures, mais de se dire, bah non, en fait, individuellement aussi, en tant que citoyen, si votre action, ouais. ça, ça donne envie, et, et ça donne envie, et bien, bah, qu'ils peuvent vous rejoindre aussi, devenir bénévole au, au lieu-dit. Ouais. ouais, ouais, on est à la recherche de ça. Nous, on, là, on, on a, ouais, on, je pense que tu vois, au niveau animation, il y a plein de choses qui vont pouvoir être intégrées au, au, à la caravane, donc. Euh... Voilà, on, ce serait super d'avoir une gamme d'animations un peu en fonction des publics, des enfants, que ce soit des enfants, des adultes, il y a tout plein de choses, on a plein de projets là en, cours, enfin, en cours de réflexion pour cet été, par exemple pour aller travailler au Pied des Tours à Pontanézen avec les petits débrouillards qui eux vont faire des animations sur le euh, côté scientifique, ils aimeraient bien voir euh, si on peut intervenir sur, euh, avec une fresque et puis, euh, puis d'autres animations. Quoi. Donc, c'est comment est-ce qu'à partir des activités de chaque membre, sur quelque chose de spécifique, nous, on, on élargit un peu le discours. On montre, ben bah voilà, si ça vous intéresse aussi d'aller… Il y a plein de choses sur le jardinage, sur… Euh, voilà, c'est pas que sur… On, on, on, on Quand tu travailles sur le réemploi, tu peux aussi travailler sur d'autres choses. Enfin, voilà, okay. là, je, super, super c'est clair. clair. Ça, ça donne envie. Oui, si, moi, je trouve que tu es… Euh... Tu nous as présenté ça de façon très claire, oui, oui, euh, dynamique en plus, hein, tu avais un petit rythme, mm -hmm. mais euh, ça donne carrément envie en fait, et donc c'est vraiment chouette, je trouve que... Okay. Je suis contente. Moi, je suis pas <rire> Moi je suis ravie de cette causerie vraiment c'était super. <rire> bien Et puis cool, en plus on a eu du monde pour une fois. c'est chouette parce que tu m'avais dit qu'il y aurait zéro <rire> personne. Donc je suis... euh, les dernières fois c'était un peu ça et donc du coup tu es là, ah zut tu vois on a des sujets intéressants, des, des... des présentations intéressantes mais c'est vrai que... Donc là, euh, voilà, je dis ça parce qu'il bah, est 17h17 et que du coup, euh, on, on s'oriente vers la fin. Je me tourne vers euh, donc, ces nombreux participants. <rire> il y a une dernière question euh, comme ça à laquelle on pourrait répondre assez rapidement. Ou est-ce que pour mm -hmm. vous, tout est assez clair et que, et que sinon, bah, vous contacterez Elena euh, directement au lieu dit. Euh, Christelle qui dit, très intéressant. Ah oui, c'était peut-être juste le mail, de. mais après on pourra peut-être se voir ce week-end. Oui, je t'envoie au cas où. Donc euh, ça, c'est mon mail. Hop. Mais euh, ouais, n'hésitez pas à. Attends, je vais noter les mails. Christelle ouais. Ou toi, Sarah, tu, tu, tu as les mails de tout le monde et puis tu… Je n'ai pas les mails de tout le monde, non, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'inscription. Donc, c'est vrai que Christelle, là, elle, elle, vient, elle vient de le mettre. Donc, si tu veux le, le récupérer. Je ne suis, suis pas… Attends, Attends mais... je, copy je, je te copie-colle et puis je te l'enverrai. Ouais, je, je veux bien que vous… Ne... parce qu'en fait, je ne suis pas sur mon ordi. Comme moi, j'ai des problèmes d'ordi, je n'avais rien compris quand Sarah, elle m'avait invité. Je pensais que c'était à l'UBE Open Factory, donc j'ai vu ça hier… En lui envoyant un message, en me disant mais c'est en visio, c'est comme d'habitude. Bref. Mais euh... ah, du coup, j'allais ouais. me pointer toute seule à l'UB Open Factory avec personne. <rire> j'aurais eu ouais. l'air maligne. <rire> mes collègues. Hein. Il y, a, il y a ouais, personne, Mais bon, bon, euh... j'aurais quand même eu l'air maligne. Bref, Donc, je, je veux bien que si vous, vous voulez envoyer ah, ouais. euh... ben bah, Du coup, oh, j'ai pris la et, Christelle, puis et puis est... je te l'enverrai. Et puis, euh... et voilà, et c'est avec juste ben, Christelle qui nous disait très Intéressant de voir ce qui se passe à l'ouest, ouais, c'est clair, ouais. ça bouge à l'ouest. Je, euh, je dois envoyer donc l'outil national qui référence les orchestres, okay, ah. j'envoie ça, et puis euh, je vous envoie peut-être une présentation de la fresque et le catalogue. Enfin, je, je peux vous envoyer ouais. les différents trucs qu'on a en, en ligne, carrément. Après, euh, bah, après, moi, dès, dès que le, le site est, euh, est dispo, je le mettrai aussi euh, sous la vidéo. Et ouais. donc, ah, t'es à mettre, Christelle, d'accord, effectivement. Alors super, Brest, juste pour info, effectivement, ça commence demain. C'est un marathon créatif, en fait. Et donc, du coup, c'est deux jours pendant lesquels, bah, des porteurs de projets, comme le lieu dit, ou d'autres, en fait, viennent monter leur projet, le prototyper. Euh, et donc, c'est vrai que ça peut être vraiment de la fabrication. Moi, c'est plusieurs années que j'y participe ou que je suis mentor. Et une fois, j'avais accompagné une équipe. En gros, c'était des personnes en, en fauteuil roulant qui voulaient euh, trouver un système d'adaptation d'une trottinette électrique sur leur fauteuil roulant. Et donc, en deux jours. Euh, you <sighs> ces cinq personnes là avec en plus des ados ils avaient des membres de l'équipe super jeunes et ben ils ont fabriqué un, un petit système euh, qui coûte que dalle pour, euh, pour clipper euh, voilà alors que sinon c'est des trucs qui valent 800, 900 euros quoi. Mm -hmm. donc effectivement euh, Super Brest c'est un marathon créatif pour imaginer en fait. la ville de demain et c'est vrai que le lieu dit est un, un, un habitué <rire> ouais bah enfin nous on connaissait en fait c'était une suggestion de Brest Métropole hein, qui mm -hmm. nous avait dit euh, bah, pourquoi vous n'allez pas au Super Brest Je dis mais moi je ne sais pas au numérique qu'on ne travaille pas sur le numérique je dis mais non c'est pas que les trucs numériques parce que c'est vrai que c'est un peu, ça, je pense que le, le, le côté un peu négatif, enfin pas négatif, mais c'est que ça a une vision très numérique quand tu en entends parler de l'extérieur alors qu'en fait il y a plein de choses que tu peux faire. Donc nous, la fresque, on l'a imaginé pendant le super Superbrest. On avait zéro idée à la base, on est juste venu avec le pitch de départ, ah, les grandes idées et puis il y a plein de gens super cool, une ingénieure pédagogique, un concepteur de jeux de société qui nous ont aidé, ils sont toujours bénévoles aujourd'hui donc c'est des forces super pour l'asso. C'est que c'est un, un des bon des coup de boost et d'accélérateur pour certains projets quand vous avez une ouais. idée, en fait, ça permet de fédérer des gens qui vous connaissez pas, mais qui vont qui vont dire « Allez, chouette votre idée, bah, moi, je donne deux jours de mon week-end pour aller mmh. la bosser avec vous. » Et comme tu dis, Elena, ce n'est pas forcément technique ou numérique, c'est-à-dire qu'on a même eu des propositions de, des gens qui ont travaillé sur la mise en place d'une maison de santé et euh, alternative, un truc comme ça. Et donc, pendant tout le week-end, ils ont, ils ont pensé bah, la gouvernance, la configuration, les différentes activités. Mmh. Donc, en fait, il peut y avoir Ceci. des projets euh, sociaux. Euh, oui c'est pas il n'y a pas un des participants qui habite dans une communauté près de Welbouet, non si Dans les monts d'Arrée. Hein. Dans les, les monts d'Arrée, ouais. ouais. Okay. Je crois que maintenant ils sont à au ménez donc ça, ça a vu le jour. Et effectivement, bah c'était le tout début, c'était deux médecins, je crois, un truc comme ça qui qui voulait ouais, okay, d'activité. Oui. Donc ouais, en ouais. fait ça va vraiment de, de projets euh, techniques, effectivement, parfois sur des capteurs, mais aussi euh, humains, euh, organisationnels, euh, sociaux, donc. Euh, la seule limite, c'est vos envies et votre imagination. Quoi. Il n'y avait pas eu un projet sur une friche culturelle à Brest, d'ailleurs, je me rappelle de ça l'année dernière. Si, et... l'année dernière aussi, le mec ah, était arrivé est arrivé en disant il y a un espace là, il n'y a, a rien, qu'est-ce qu'on pourrait y faire Et tout ça, tout à fait. Et ça aboutit ça Parce que, en fait, je viens de l'y repenser, mais c'est ben, Je ne sais pas trop, je n'ai pas eu trop de nouvelles non plus de ce projet-là. C'est vrai que parfois, en fin de compte, euh, bah, parfois y a, y a ce, ça se développe sur ce temps-là. Et puis après, suivant le porteur de projet, suivant la dynamique qui se crée ou pas, euh, quand ouais. c'est une personne individuelle, parfois c'est peut-être plus compliqué quand c'est des gens qui sont déjà… Ouais. Euh, voilà. Donc euh, les projets n'ont pas tous euh, le même aboutissement, mais, euh, mais c'est chouette de voir qu'effectivement, hein, que la fresque des possibles, qui, qui arrivait avec juste idée, a pu se développer, et qu'aujourd'hui euh, c'est devenu un, un super outil qui continue de, de, de se développer, et ouais. d'améliorer. D'ailleurs, j'y pense, s'il y en a qui veulent tester la fresque des possibles et qui sont, euh, qui sont dans le coin, bah, n'hésitez pas aussi, je, je, je peux vous envoyer les, les prochaines dates. Euh, on, on va essayer d'en de, organiser deux, peut-être une ou deux en, en, en pardon, j'ai dû mal à parler en décembre. Okay. Et euh, du coup, c'est sur inscription et après des fois aussi on, on, on fait des prestations pour Brest Métropole et tout ça où là c'est gratuit. Voilà, on doit encore trouver notre notre okay. modèle mais on propose aussi des fois des, des, des animations chez nos membres. Euh, voilà, il y, a, il y a tout plein de choses. Donc euh, okay. si vous, je vous enverrai ça. Ouais, super. Du coup, tu me mets dans la, la liste aussi comme ouais, ça. Ouais, oui, Parfait. Merci. Eh bien, euh, si c'est bon, s'il n'y a pas de frustration en termes de questions, d'interrogations… Euh... Marion, tu peux juste m'envoyer ton mail, peut-être Oui, je viens de le faire. Ouais, c'est bon. J'y vais, je ne sais pas si, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à donner ton mail le sien. Hein. Mm. Voilà. C'est bon. Et du coup, euh, euh, Marion, tu l'as envoyé où Tu ne l'as pas envoyé sur le. Christelle, Je l'ai envoyé directement au lieu-dit, enfin sur l'adresse du lieu-dit. Ok, super. Très bien. Voilà. Bon, bah génial. Merci, Merci beaucoup en tout fait. Merci. Bah, ouais. Merci beaucoup, Elena. Merci à, à vous, à tous les participants. C'était Voilà, en tout cas, ça donne envie. Euh, et puis bah, de voir ce que vous faites, d'aller venir faire une petite fresque du possible. Et... <rire> Et puis bah, on se retrouve demain au Super Brest, ouais. du coup. Et si moi je de... serai là samedi, de... je suis un peu déçue, mais j'ai pas trop le choix. Je ne peux ouais. pas être là demain. Mais bon. À samedi Ouais, ouais carrément. ça marche. Après, euh, je vous vois samedi aussi. Bon, demain soir, je ne serai pas là non plus. Okay. Ce sera plutôt Flavie qui sera là, mais tu verras Flavie, ça Ouais, ça roule. Et on bah, va voir que que... Je... Je ramène la caravane. Donc, euh, normalement, euh, <rire> arriver, euh, c'est le bordel aussi. <rire> <rire> Ça roule. Ouais. Ouais, bah, Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Euh, tous, et, puis, bah, et puis, à très vite. Ça roule. Salut. Salut. Bonne soirée. Bye,